Les conférences gesticulées, c'est un, un des vecteurs qu'on qu a choisi d'utiliser. C'était une autre façon de toucher des gens, et notamment des gens moins convaincus. Par l'excuse du spectacle, toucher des gens qui ne seraient pas venus à une conférence d'attaque ou du NPA, ou une conférence traditionnelle, voilà. Des centaines de personnes se disent « mais moi aussi j'ai envie de faire ça, moi aussi j'ai des choses à dire, moi aussi je veux livrer mon savoir politique sous forme d'un objet un petit peu construit que, que j'offre.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 leur discours et sortir de ce qu'ils vont dire une phrase, ou deux, ou trois, qu'on on appelle ça une pépite, qu'on va après afficher sur des panneaux. Et l'ensemble des réponses des gens, ça va constituer un mur de réponses de citoyens lambda, de, de passants, etc., qui fait réagir encore plus les autres passants. Et ça, ça entraîne du débat public. Conduire un entretien avec quelqu'un de non convaincu et d'inconnu,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 pour pas former une personne qui viendrait d'une équipe et puis qui, en rentrant dans son équipe, hey, « et euh, j'ai une super nouvelle idée, on va essayer de changer ci, on va essayer de changer ça. » Et si les autres n'ont pas bougé d'un centimètre, euh, souvent ça se traduit par un râteau. Et puis, euh, en fait, c'est contre-productif parce que les bras t'en tombent quoi, tellement les gens ne veulent pas bouger. Du diagnostic, euh... on fait quelques accompagnements, euh... du conseil… Euh... On fait quelques prestations, des fois, en termes d'animation, de débats publics. La Scope a aussi des publications, des DVD, des conférences gesticulées, des revues pour approfondir des sujets. On intervient sur pas mal de secteurs. C'est ce qu'on fait sur l'école, c'est ce qu'on fait sur le management. Sur l'agriculture, qui est un sujet hyper sensible. on bosse beaucoup avec ce secteur-là aussi. Moi, je fabrique du temps de cerveau humain disponible pour la Révolution. Ce que j'appelle une Révolution, c'est un moment où, si tu veux, où toutes les forces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 ils ont même une, une société pour ça, oh la vache Enfin tu vois, c'est-à-dire que cette idée de, de dire, eh oh <rire> on peut le dire, on peut <rire> se battre, on peut se défendre, on n'est pas obligé de subir et de crever et on peut changer. Il y a un côté un peu déclencheur aussi dans l'action de la scope. La scope, elle fabrique l'espace et le temps pour que des gens puissent prendre des décisions et s'engager sur des chemins qui. Qui ne qui, qui mesuraient pas, ou qui, même qu'ils n'imaginaient pas jusque-là, quoi. Le boulot qu'on fait avec l'école, par exemple, sur la question de l'école. On a une conférence gesticulée, on a un atelier derrière, les enseignants viennent. Je veux dire, ce qu'on leur raconte, ils le savent. Je veux dire, ils savent qu'il faut arrêter de mettre des notes. Ils savent que l'école, que, que, que le projet de l'Union européenne, c'est la privatisation et la marchandisation de l'école. Ils ne sont pas idiots. Euh, D'un seul coup, en nous entendant, ils, ils se sentent moins seuls. C'est-à-dire qu'ils se disent, mince, en fait je ne suis pas fou. Euh, ah bah ben, je suis pas tout seul alors. Donner la force à un enseignant de, de faire différemment, euh, c'est pas rien. <rire> euh, Qu'il arrête de mettre des notes.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 Quand une communauté de communes nous demandait un diagnostic euh, enfance-jeunesse euh, et que euh, toutes les autres euh, propositions étaient complètement bidons, enfin de langue de bois, cest tué, nous on arrivait en disant euh, stop, la jeunesse ça n'existe pas, enfin soyez raisonnable, c'est une catégorie politique, c'est pas, pas une question de tranche d'âge, donc, euh, donc une politique jeunesse c'est tout sauf ce que vous faites, enfin il ne s'agit pas de, de mettre un skatepark pour des ados pour, pour avoir une politique jeunesse, euh, euh, il faut faire de, il faut, il faut il faut absolument construire aider les jeunes à se construire comme sujet politique. Enfin, tu vois, des, des trucs qui étaient absolument inaudibles euh, à partir des années 80. Hein. La SCOPE, on a accompagné une mission locale en leur disant, écoutez, euh, on vous propose de faire de l'insertion, puisque comme on pense que ça devrait être fait, c'est-à-dire tout sauf chercher un emploi nul, mais par contre, faire de la politique, voilà, ça, ça insère de faire de la politique. Et donc, il euh, y a une mission locale par le biais de certaines alliances et de certaines complicités, une mission locale en Bretagne qui a accepté de jouer le jeu et qui, euh, plusieurs années consécutives, Gaël euh, s'en est occupé, euh, elle euh, a dit, bah, allez-y, faites voir. Et donc, on a tout changé. On a dit, alors déjà, 16-25 ans, c'est non. On va prendre des gens de 40 ans. Alors, ils nous ont dit, bah non, non, c'est pas possible. On a dit, oui, mais ça va être comme ça. Et puis, on a demandé aux gens ce qu'ils voulaient faire, leurs rêves. Et ils nous disaient, je veux acheter une forêt. On leur disait, OK, on y va, etc. Enfin, tu vois, tout le contraire. Et puis, à côté, tu avais la mission locale traditionnelle qui regardait ça et qui disait, mais nous, pourquoi nous, on n'a pas le droit de faire ça C'est vachement bien ce qu'ils font. On a dit, bah, vous gênez pas. Enfin, tu vois. On, on fait des ateliers pour, pour apprendre, enfin, pour aider les gens à résister au management, par exemple, à résister à ces autres horreur que sont les entretiens annuels d'évaluation, à, enfin, à contester ces choses-là, à reprendre, à reprendre le pouvoir, à reprendre de l'intelligence. Une satisfaction de, de voir qu'on peut fonctionner sur d'autres bases. On n'avait jamais vécu de boulot, on était aussi proche de notre idéal. On travaille exactement comme notre éthique, notre morale, notre, nos convictions nous donnent envie de travailler d'attraper un cancer déjà, <rire> euh, ce qui est pas mal, c'est de pouvoir se regarder dans une glace D'avoir l'impression d'être euh, la tête haute et de voilà, de, de défendre ses convictions. Euh, on a eu un petit peu une période d'âge d'or comme ça, on s'est dit ouais, pff, là on se fait pas du mal, on... ça nous ressemble vraiment. Les contradictions dans lesquelles on est, en général, dans l'éduc pop ou dans l'animation, disons au sens large, entre euh, la vocation pour laquelle on a choisi ces métiers, qui sont souvent des vocations euh, D'émancipation des publics, euh, tu vois, de, de, de, de bosser pour, que, pour former des citoyens qui soient capables d'agir sur la société. Donc, c'est plutôt la vocation. Et puis, la réalité du boulot, qui, notamment par les financements, les financeurs et la commande publique, sont plutôt de... De domestication Ouais, de paix sociale, euh, tu vois, enfin voilà, on te demande pas d'énerver des jeunes, on te demande pas de les former en citoyens euh, conscients et responsables. On te demande de euh, monter un local jeune avec un baby, un billard, et on écoute de la radio, puis on fait des petites sorties, euh, et puis des activités si possible consuméristes, euh, le paintball, euh, le space laser et tout ça. Du coup, ce décalage-là, qui était de plus en plus fort, il est violent, quoi. Il... Il, il brasse, quoi, il fait mal, on ne sait pas trop comment s'en sortir. Les associations d'éducation populaire qui ont conscience qu'elles n'en font plus sont légions. Elles ont parfaitement conscience qu'elles euh, sont amenées à gérer des équipements euh, de quartier, à programmer des activités. Moi, j'ai rien contre la musique, contre le yoga, contre la gym. Euh, C'est bien qu'il y en ait, je veux dire, ce n'est pas le souci. Mais là, pour changer la société, ça suffit pas quoi. Alors tu te rassures, pendant un moment, on était, en exploitant tes marges de manœuvre, tout le monde a des marges de manœuvre, donc tu fais de l'éduc-pop un petit peu, euh, Tu emmènes un groupe euh, de jeunes filles au planning familial, tu dis « ouais, j'ai pas perdu ma journée euh, ». Mais bon, c'est à la marche quoi. A on n'a jamais de temps de réfléchir. Aujourd'hui, on est dans un système où on reçoit des tonnes d'informations. Où sont les espaces où on peut discuter pour réfléchir L'éducation initiale le fait très peu. Hein, les programmes sont encore de plus en plus formatés, etc. Les enseignants râlent par rapport à, à ça, mais ça, ça continue. Et puis surtout les médias, qui ont quasiment tous été rachetés euh, par, par des puissants, par des groupes industriels. Il y a un super boulot qui a été fait là, par, par l'association Acrimed et par le, le monde diplôme avec une carte... De, la, de, toutes les propri, de tous les propriétaires de, des journaux, des télés et des radios, c'est juste effrayant. Tu vois tous les. Tout, ils, ils classent les gens aussi en fonction de leur fortune en France, pour voir quels sont les propriétaires fortunés. Et donc t'as Bon Lagardère, Bolloré, etc. Donc que des gens qui sont très très humanistes au fond, quoi, tu vois, ils mettent vraiment leurs valeurs au service des gens. Et du coup, comme ces médias-là, ils très très très majoritairement et ils ne sont que le, la courroie de transmission du langage dominant, bah les gens ils sont, ils sont convaincus. Ils sont convaincus qu'il n'y aura plus de retraite, que le système de toute façon ne peut pas tenir, qu'il faut absolument baisser les charges sociales parce que sinon on va faire mourir les entreprises, qu'on va continuer à délocaliser, etc., etc. Donc toute cette langue de bois là, qui se met un peu partout, qui, qui, qui embrouille les idées quand, quand on te parle de croissance négative, ah oui, alors, croissance négative. C'est chaud quoi, pouvoir lutter contre ça aussi. Dans l'éducation populaire, il y, y a un courant qui est clairement issu du mouvement ouvrier. Du coup, on se retrouve dans une situation aujourd'hui où, euh, entre syndicalisme et éducation populaire, il n'y a, a plus de lien. Alors qu'il y a eu des liens très très forts dans l'histoire. Et on a du syndicalisme aujourd'hui, on a des syndicats qui ne savent plus faire d'éducation populaire et donc ont du mal à syndiquer des gens, à aller voir des non-convaincus, qui s'adressent plutôt à leurs leur syndiqués, euh, qui font, euh, qui passent leur temps euh, dans les instances de dialogue social, euh, sur des dossiers, etc. Puis de autre côté, on a des associations d'éducation populaire, qui, comme on le disait tout à l'heure, bah, gèrent des équipements, euh voilà euh, sont un peu la courroie de transmission des politiques publiques et euh, du coup, ne sont plus combatives. Une des choses qu'on essaye de faire avec la SCOP, euh, avec l'éducation populaire politique, c'est de refaire des liens là-dedans pour que les syndicats se réemparent des outils historiques de l'éducation populaire qu'ils ont parfois contribué à créer et qu'ils ont oublié qu'ils sont tombés aux oubliettes, et que les assos du reprennent une, une posture combative et ne soient pas seulement là pour, euh, pour animer les gens, pour faire du lien social, mais pour que les choses changent. Ces stages-là, ils touchent pas énormément de monde, parce qu'il euh, faut être assez motivé déjà pour se battre, pour euh, faire financer le stage en formation professionnelle, euh, etc., etc. Vu que c'est pas forcément euh, dans le courant dominant de, de partir sur un stage en quête de conscientisation, ou je sais pas quoi, ou éducation populaire et transformation sociale, ça demande du temps. Le premier truc c'est que ça demande du temps. Des fois on fait que la prise de conscience, des fois on bosse que sur l'outillage, euh, donc sur le pouvoir d'agir, des fois on a la chance de travailler un peu plus dans la durée mais c'est très rare qu'on fasse la totalité du dispositif. Du coup euh, ouais bien sûr que des fois on se demande un peu euh, est-ce que ça vaut le coup d'aller juste faire prendre conscience, euh, je sais pas euh, de la domination euh, homme-femme. Euh, dans les réunions parce qu'on est sollicité par un collectif qui s'interroge euh, sur sa façon de, de travailler, etc. Et c'est facile, enfin, c'est tellement facile de, de dénoncer les dominations sans travailler à leur euh, disparition. C'est plutôt je, un sentiment je, de je, travail je... partiel. L'idée de l'animation, euh, il faut faire un peu d'histoire, il faut avoir mon âge, euh, quand ça quand ça se formalise disons dans les années 70 comme une pratique de, de, de remise enfin dans la ligne de 68 enfin tu vois de, de remise en cause des institutions euh, de remise en cause des dominations euh, à l'école dans la famille euh, dans l'entreprise c'est ça l'animation l'animateur au début c'est un révolutionnaire c'est quoi notre formation enfin à galet à moi on est animateur socioculturel si on a une vision historique de cette question dans les années 70 tout était politique tout faire l'amour c'est politique tu croisais quelqu'un dans la rue, un jeune, il te disait, t'es engagé, et si tu répondais non, type était catastrophé. Il disait, oh le bouffon, il n'est pas engagé. Dans les années 80, il y a une offensive intellectuelle, coordonnée, qui va totalement, totalement, totalement détruire le rapport aux politiques. Complètement. Qui va réhabiliter l'entreprise, qui va réhabiliter les logiques gestionnaires. Il faut gérer sa vie, il faut faire des choses comme ça. Et donc cet effondrement, cette, pas cette, cette attaque contre le politique, contre la possibilité de penser politiquement le système, euh, on essaye, nous, de contrer ça et de sortir des années 80. Alors, euh, on a décidé de sortir des années 80. <rire> Vous ne retirez pas du système, enfin comprenez le système et, et, et, et battons-nous, aidez-nous, battons-nous pour prolonger les conquêtes qui sont celles historiques du mouvement ouvrier. Être révolutionnaire, c'est prolonger ces conquêtes-là.